Crise du logement, pandémie de solitude, comment vivre la ville autrement C'est pour lutter contre l'isolement, les loyers chers et la perte de liens sociaux que nous avons créé Vitanovae. Vitanovae est la première entreprise à mission dans le domaine de l'habitat partagé. Vitanovae existe depuis 2010, nous avons déjà ouvert 6 résidences et tiers lieux et 4 sont en cours de développement. Nous avons compris qu'en mutualisant les espaces, les ressources et les services entre nos différentes adresses, nous pouvions proposer des loyers 20% inférieurs à ceux du marché, ce qui permet de rendre nos résidences accessibles au plus grand nombre. Nous voulons également être vecteurs de liens sociaux. Il faut savoir que dans une ville comme Bordeaux, plus de 30% des habitants vivent seuls. On arrive au Passieu des Forts, dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. C'est la première résidence d'habitat partagé qu'a ouvert Vita Novae. C'est un quartier très vivant, un plaisir de s'y balader toute l'année. Ce soir, j'ai invité le locataire de nos trois résidences pour un apéro entre voisins. Ce sera une occasion de tous se rencontrer de passer un moment en convivialité. Le concept nous a beaucoup plu, c'est l'esprit un petit peu de partage et de rencontre avec les autres voisins. On sent vraiment chez nous et c'est chaleureux. Un très très bel endroit, je pense assez atrophique à Bordeaux. Mmh. Nous avons fait le choix de regrouper nos résidences dans un même quartier en les connectant à un tiers-lieu. Nous avons déjà ouvert un tiers-lieu à Paris, la Maison de la Conversation dans le 18 e et mi-décembre, nous ouvrons la Cuisine de Camille à Bordeaux. Nous avons pensé à la Cuisine de Camille comme une cuisine partagée et solidaire. Il y aura des ateliers pour les résidents, mais également pour les habitants du quartier. On pourra par exemple apprendre la cuisine végétale de façon économique et écologique. Il s'agit de recréer de la solidarité et d'être des animateurs durables du quartier. C'est pour dupliquer ce modèle innovant de quartier abordable et éco-responsable que nous faisons cette levée de fonds avec l'ITA. Nous comptons sur vous pour investir avec nous dans les futures résidences et tiers-lieux de vita Rejoignez-nous dans le projet vita Novae.